Bonjour à vous, bonjour chers duelistes, bonjour chers public Bienvenue dans l'ouverture de cette chaîne box du mois de avril. Alors, sachant qu'on est en avril, poisson d'avril ou offre au chocolat Cependant, euh, euh, mars-avril il n'y a pas beaucoup de produits Yu-Gi-Oh Du coup je suis un peu inquiet à savoir ce qu'il y avoir dans la chaîne box Ah vous avez vu euh, la poste qui prend bien soin des colis, merci Bon, alors sur quoi vous pariez vous moi, en espérance, personnellement, j'espère que j'aurai quelques petits os au chocolat. Mais après, dans le transport, ça peut fondre et niquer les produits. Du coup, le chocolat, est... peut-être pas. Des petits poissons Pourquoi pas. Ou ça se trouve, en fait, cette chaîne box, c'est une blague. Et du coup, la vraie arrivera plus tard. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, on ouvre ça et on regarde tous ensemble. Allez, on ouvre. On ouvre. On ouvre. Et à l'intérieur, nous avons. Oh, un joli petit packaging, comme toujours, hein. Des envois soignés Et tout qui s'est oh là là, qui... oh tout qui... Tout qui cassé la gueule Alors je sais pas si c'est cassé la gueule Parce que ça devait se casser la gueule Ou si c'est parce que Ouais c'est bien ce que je pensais Ou si c'est parce que bah, euh, y a, y a, Ça s'est cassé la gueule à cause du transport Oula Alors peu de produits Mais est-ce que ça va être des produits de qualité Telle est la question Alors nous avons Nous avons Nous avons on va, on va regarder tout en détail et on va regarder au cas par cas. Nous avons des petites sleeves OCG. Euh, J'ai déjà vu ces sleeves quelque part. Euh, on dirait les... Je sais pas pourquoi je les ai déjà vues. Alors peut-être sur le site de Shunbox.fr. Mais ces sleeves me parlent. Elles me paraissent un peu grand. Je ne sais pas des sur-sleeves. Je ne sais pas. Nous avons un Phil Center, du coup, Dragon Poussière des Étoiles. Euh, il, il est joli. Franchement, il est joli. il, il est à l'intérieur de... Ah en plus, il est dans. Il y a une petite livre gratuite offerte. <rire> non, mais franchement, il est, il est très beau. OCG aussi, et euh, officiel pour les 20 ans euh, Yu-Gi-Oh! Anniversary. Donc, ça, c'est cool. Alors, ça, c'est le petit truc qui fait plaisir. Le petit Kuribo en édition limitée. Alors, si je dis pas de bêtises, voilà, ils sont limités à un certain nombre. C'est le numéro 9995. Euh, du coup, voilà, ça, c'est vraiment à garder à, garder à, à mort. Parce que c'est vraiment des produits, en fait, qui sont uniques. Donc voilà. ah, alors ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est le marque pouge Ah, putain, c'est encore Nurglish. Ouais. On reconnaît euh, ce talent, euh, cette finesse. Le marque-pachtoon avec un Nojama. Euh, assez rigolo comme autocollant. J'ai presque envie de le coller quelque part. Le truc, c'est que j'aime bien garder les produits. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas. <rire> en, vrai, en vrai, il est trop classe. Si jamais il y en a, a d'autres, je suis preneur. Parce que j'aime vraiment beaucoup le style. La est vraiment un, un, un style de fou que j'aime beaucoup. Et pour terminer, nous avons deux néo tempêtes des Ténèbres. Alors, on va s'ouvrir ces deux petits boosters. Alors, je me disais bien au poids de la boîte que c'était léger. Mais, mais, mais, mais, on a deux boosters du coup Néo-Tempête des Ténèbres. On a le l'exclusif le, le, le, numéroté. Alors, je, enfin, pendant Tiff, il me semble qu'il y a aussi le, le la objet no du Millennium, je crois. Alors, peut-être pas le puzzle, je sais plus. Euh, mais il a, ils ont fait deux trucs comme ça mais c'est super cool, bah, du coup euh, de la sleeve OCG et un fill center, voilà c'est une petite box mais ça fait plaisir, c'est le petit truc qui est qui, voilà, l'attention la, la est présente et euh, surtout les produits au niveau qualité sont au rendez-vous, allez ouais, vous savez quoi j'ai même une idée, on va faire un truc de fou que j'ai jamais fait, un truc tout con, on va ouvrir les deux boosters, et on va les foutre les uns derrière les autres on va découvrir ensemble, allez on va faire les fifou. hop on va laisser face cachée <rire> Et hop, comme ça, on n'a pas vu ce que c'était. Allez, alors on commence avec un petit testament croisé d'IA. Un dragon de d'Irindager. Dino-luteur, Sia. Oh, Philo, messager, merci Mon deck, merci ouvrir, terminé, mais celui-ci, je sais plus si je l'envoie trop ou pas. Il me que oui, mais... Ah oh non, c'est pas vrai <rire> Alors ça, c'est une chatte de malade que je viens d'avoir... Alors, faut que je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote. Hier soir, je jouais avec des amis euh, sur Edo Pro et pour déconner, je dis, allez-y, je vais mettre euh, en carte euh, la carte la plus chiante de tout le jeu. Et t'as toi qui me dit, si tu joues ça, t'as pas de race, et je dis, de toute façon, je l'ai même pas IRL. Ça y est, je, suis... <rire> je rejoins le club des gros trous du cul, on en, en main mystique. <rire> oh, je suis tellement content, je l'avais pas, donc je suis content. Drift rapide, Sentinelle d'assaut. Thanatos de lutte incantation, balayeur de grille, empereur Majou Garzet, donc ça je vois ça va dans le deck Graine Majou, euh, Créaltar, l'initiateur de, de la lutte incantation, à nouveau le dragon des reins dangereux, glisse dauphin XYZ, peinture arc-en-ciel météorologique, oh, trop bien euh, le deck météorologique, je sais même pas qu'il y ait une, euh, une piège, ok, parce que dans ma tête. Ah je confonds météorologie, clignolage et un c'est pour ça, c'est dans ma tête, je cherche pas. Répression. Je crois que c'est une bonne carte, mais je suis pas sûr. J'ai dit peut-être une connerie. Union super quantique, Magna Formation. Réincarnation Dragarde, Balayeur de grille. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire, juste parce que j'ai une Mind Mystique, voilà, je suis content, c'est tout, j'ai rien à dire. <rire> non, on va, on va être neutre et être tout à fait objectif. Euh. Cette chaîne box contient vraiment ce produit, euh, le, le collier Kuribo, euh, que j'aime beaucoup parce que c'est du Kuribo. Donc, à titre personnel, moi je, je suis content de ce qu'il cette chaîne box, hein, on va pas se le cacher. Mais, mais parce qu'il faut être tout à fait objectif, est-ce que c'est la meilleure chaîne box qu'on ait eu Non, c'est pas la meilleure chaîne box qu'on ait eu. Est-ce que pour autant c'est décevant Non, pas, je dis pas seulement non parce que j'ai eu ma non parce qu'on a quand même des produits ben, de, de qualité quoi après, faut avouer, on a tous en tête les meilleurs Shenbox on a eu forcément pendant des grosses périodes de fêtes comme, comme Noël ou Halloween. Euh, puis comme je l'ai dit en début de vidéo, ce mois-ci a été quand même assez pauvre euh, en Yu-Gi-Oh Enfin, ce mois-ci, le mois de mars principalement. Du coup, c'est sûr que soit euh, j'imagine que sur box ils auraient renouvelé en remettant des produits qu'on a déjà eus. Et du coup, bah, ça aurait été tellement intéressant. Soit euh, le parti prix est risqué que Sharon a fait et euh, moi je dis chapeau c'est d'avoir proposé alors, des produits en moins nombre de quantités, mais euh, avec une qualité toujours au rendez-vous, euh, et voire même un gros produit. Parce que pour moi, ça, de mémoire, je crois c'est le, le, le collier, c'est dans les 20 balles, hein, il me semble. Je dis peut-être une connerie, mais il euh, me semble que j'avais vu autour de 20 balles. Dans tous les cas, moi je suis content de ce que j'ai vu. Il y a eu des boosters, il y a Nurgleesh qui nous a fait encore un magnifique truc, il y a Infill Center, et euh, j'aime bien Infill Center, je vais bientôt les collectionner. J'ai vu qu'en plus, collectionner Phil Center, donc franchement bravo, et euh, des petits livres OCG, faut pas oublier qu OCG, ça veut dire que OCG, c'est-à-dire ça vient du Japon, c'est écrit en japonais dessus, donc il faut les faire importer, moi voilà, je pense que rapport niveau qualité prix, on est bon, et juste pour ça, ben voilà, si jamais vous êtes intéressé du coup pour une chaîne Box, n'hésitez pas à vous rendre sur chainbox.fr. et moi je vous quitte là-dessus, en faisant des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et ben, au revoir, allez salut <musique>